Salut les amis, comment ça va bien chez vous oh ben Il ne faut pas que je fasse ça, je peux bouger la caméra, c'est pas cool ça. Euh, chez nous, ici, dans le sud de la France, euh, c'est bientôt Noël ici, vous avez vu Il y a un sapin, oh, je ne l'ai pas verrouillé, attendez, bougez pas, je vais verrouiller le sapin parce que sinon ça fait des effets de lumière un peu... Hop Verrouillé. Eh, maintenant les sapins, c'est avec une télécommande. C'est un truc de fou. Quand, non, mais quand on réfléchit bien, c'est exceptionnel. Voilà, ça m'a permis de gagner quelques secondes et de vous laisser euh, arriver. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de, de business, euh, de n'importe quel business en fait, mais de business quand même euh, d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si vous décidez d'entreprendre, je vais vous donner mes trois conseils, mes trois observations, trois choses auxquelles vous pouvez vous attendre. Euh, et, et, et je fais écho à un TikTok que j'ai fait il y a quelques jours, je ne sais plus, sur... Euh, sur TikTok, oui, quand on fait un TikTok, en principe on le fait sur TikTok. Salut Isa, j'espère que tu vas bien. Euh, et j'ai oublié de, de verrouiller les notifications, du coup j'en ai plein l'écran. Voilà. Je vais vous parler de trois choses. Si vous démarrez un business, alors j'ai presque envie de dire n'importe quel business que vous démarrez de façon, euh, votre activité en fait, est-ce que ça peut s'appliquer à tout Je vous laisserai euh, en juger par vous-même, mais voyons voir. Ouais, quand même, pas mal. Quoique, peut-être pas le point 2, mais à voir, en fait. Je vous laisserai en juger par vous-même. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous démarrez une activité de type marketing relationnel, euh, il faut vous attendre à trois choses. Trois choses qui sont... Ben, si vous le savez, en fait, c'est plutôt intéressant parce que euh, ça sera d'autant mieux, en fait, pour bien démarrer comme il faut, même si... Il y a des choses, on a beau les savoir, il faut venir s'y colter, il faut venir l'expérimenter euh, par soi-même, en fait, pour au final réussir à, euh, à passer au-delà et à en faire une vraie réussite. Et là, vous vous dites, mais lui, il est trop ambigu, je ne comprends rien, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. mes trois conseils, quand vous démarrez une activité comme celle-là, c'est... La première des choses, et c'est certainement une des choses les plus douloureuses, c'est une des choses pour laquelle je vois énormément de gens arrêter, abandonner, salut Claire, c'est quand vous démarrez cette activité, évidemment vous êtes hyper enthousiaste, vous en parlez autour de vous, vous en parlez à vos amis, vous en parlez à votre famille, à vos parents, à votre conjoint, bref, vous avez envie de le crier sur le, tous les toits, vous avez envie d'informer tout le monde, et vous pensez tout naturellement que tous ces gens que je viens de nommer, vos proches, ben même pas, ils sont tellement proches qu'on n'ose même pas les appeler le marché chaud, parce qu'ils sont super proches, c'est des gens à qui vous êtes susceptibles de dire, écoute, je me, viens de me lancer dans une affaire euh, de produits de beauté, est-ce que tu veux bien m'acheter un produit Parce que ça me ferait plaisir que tu m'aides à démarrer. Mais comme je vous dis souvent, c'est complètement normal de faire ça. Parce que si demain, vous ouvrez une pizzeria dans votre village, vous allez forcément en parler autour de vous. Et notamment à vos proches. Et sauf si vos proches, ils sont à 500 km de vous, ça va être compliqué de venir manger une petite pizza chez vous. Mais s'ils sont dans le coin, ça paraît complètement normal qu'ils viennent manger une pizza chez vous et pas une pizza ailleurs. Ça, c'est ce que nous, on imagine qui est complètement normal. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Et on se prend des claques et on se prend, des, on se prend des, des déceptions parce que non seulement vous avez plusieurs... En fait, vous avez... Ouais, je sais, je me suis coupé. En fait, vous avez des déceptions, mais vous avez des gens qui vont ne pas vous répondre quand vous leur proposez de vous aider à démarrer votre activité. Ça, ça fait mal, mais à la limite, ils ne répondent pas. Mais après, vous avez des gens, ils vont être désagréables en plus. Par exemple, ça donne du genre Oh non, tu fais pas ça toi Vous voyez ce genre de truc. Alors, si vous démarrez une activité comme celle-là, il faut vous attendre à être déçu par votre marché chaud. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai une envie de tousser sévère. <coughs> je suis vraiment désolé. En plus, je n'ai même pas pris ma gourde. Euh, vous allez contacter des gens que vous connaissez hyper bien, des gens, des amis d'enfance. Vous allez contacter votre famille, vous allez contacter des gens, vraiment des gens hyper proches. Vous êtes certains qui vont vous dire, mais bien sûr, je vais te prendre un produit, deux produits, je vais... Vous ne leur demandez même pas de devenir des clients fidèles, vous leur demandez juste de tester... Ces nouveaux produits que vous n'avez même pas eus. Et là, regardez la magie. Merci beaucoup. <rire> J'avoue, quand je l'ai dit, c'était un petit peu dans l'intention que quelqu'un me vienne en aide. Merci, euh, mon amour. J'apprécie fortement. Ne... Excusez-moi, j'ai le... Je... Ah mmh. Vous savez que les premières fois que vous allez prendre la parole en public, si ça ne vous était pas déjà arrivé, il y a une grosse angoisse les premières fois que vous prenez la parole en public. Vous avez la, gore, la bouche qui commence à sécher, mais vous n'osez pas vous arrêter pour boire parce que le blanc que vous allez mettre dans votre prise de parole publique, elle vous fait, il vous fait super flipper. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. On boit un coup. Pourquoi je parle de prise de parole publique C'est parce que faire un live sur Facebook ou parler devant une caméra, c'est un peu la même chose. Bref, premier point, commencez tout de suite. Si vous avez l'intention de démarrer un business du type d'une autre, Commencez tout de suite à vous dire que vous allez être déçu par les gens proches de vous. Ça va vous mettre les boules parce que c'est... On a du mal à comprendre. Mais il y a un truc que vous pouvez faire dès maintenant. Que si vous êtes d'accord... Et... Enfin, si vous trouvez que ce que je dis, c'est juste et que c'est pas sympa de la part de ces gens-là, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez des gens autour de vous, dans votre réseau, si vous avez des amis, la famille, qui, tout à l'heure, demain, dans X temps, vous disent... Écoute... Je viens de me lancer en affaire. Est-ce que ça serait OK pour toi si je t'envoyais mon catalogue pour que, pour que tu regardes Il y a peut-être un produit qui pourrait t'aider. Déjà, une, prenez le catalogue. Déjà, dire oui, c'est déjà un oui que vous faites à la personne et il va vous envoyer la liste de ses produits. Vous allez pouvoir regarder. Et puis, qui sait, il y a peut-être un produit qui va vous intéresser. Mais en deux, prenez un petit produit. Encouragez la personne. Parce que vous savez quoi Entreprendre, c'est quelque chose d'incroyablement excitant. Mais c'est quelque chose d'incroyablement encourageant quand il y a quelqu'un qui fait, entre guillemets, cet effort d'acheter quelque chose. Puis, je vous dis pas « donner de l'argent », je dis juste « acheter un produit », ce qui veut dire qu'en l'échange de l'argent que vous allez donner, vous allez avoir un produit. Euh, donc ça, c'est le premier point. Il y a des grosses, grosses déceptions à ce niveau-là. Avant de démarrer un business comme le mien, il faut s'y attendre. C'est comme ça. Et puis, voilà, les gens disparaissent, ne répondent plus, C'est comme ça. Le deuxième point, attention, accrochez-vous, le deuxième point. Quand vous allez démarrer votre activité, vous allez être mauvais vous allez être mauvais comme j'ai été mauvais. Comme je le suis encore parfois. Il y a des fois, je regarde un petit peu ce que je fais et je me dis, oh là là, c'est pas bon ce que tu as fait là. C'est comme ça qu'on s'améliore. Si à chaque fois que je fais quelque chose, si à chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais, waouh ouais, Axel, euh, super bien ce que tu fais, je ne pourrais pas m'améliorer. Si je considère que tout ce que je fais, c'est génial, je ne m'améliore pas. Donc j'observe. Et j'analyse et j'essaye je de faire mieux la fois d'après. Mais quand on débute, même si dans, dans mon activité, quand vous prenez votre licence et que vous démarrez, vous avez accès à une formation, formation en ligne, vous faites à votre rythme, je vous l'ai déjà dit. Vous avez accès à cette formation et vous, vous avez tout ce qu'il faut en fait. On vous dit « fais ça, fais ça, fais ça ». Vous avez la personne qui vous, qui vous accueille dans l'équipe, qui est là pour vous accompagner moi je suis là, vous avez euh, les chats d'équipe, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer comme il faut. Mais vous savez quoi, la nature humaine fait qu'on a tendance à essayer d'autres méthodes que celles que les gens ils ont déjà fait avant nous et qui a fait qu'ils ont réussi. Si, si, si, si, si. Moi je vous promets, quand je suis rentré, je suis rentré avec un de mes partenaires qui est devenu un ami. C'est un gars extraordinaire, vous l'avez sûrement déjà vu. Et euh, le gars, quand je suis rentré, je crois qu'il avait une vingtaine de milliers de représentants sur Terre, d'accord Donc il avait un tout petit peu réussi dans le business. Et moi, avec mon épouse, parce qu'on est un peu des rebelles, Anne et moi, faut le savoir. Et en fait, on a regardé un petit peu sa formation, puis on s'est dit, on pourrait peut-être le faire autrement. Alors, on lui a dit, tu sais quoi, Steph euh, En fait, nous, on va le faire comme ça. Et lui, comme c'est un gars super gentil, il a dit, bah, vas-y. Puis on s'est ramassé, forcément, parce que si les gens, il y a un moment donné, il y en a plein. Le marketing relationnel, ce n'est pas un truc qui est né hier, faut pas croire. Ouh là j'ai du mal à, à embrayer. C'est une activité qui dure depuis pas mal de temps. Simplement, aujourd'hui, on l'a fait, j'ai envie de dire différemment, on l'adapte, on l'a fait de mieux en mieux, etc. Nous, vous le savez, moi j'aime bien mettre le relationnel en avant, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais au début, vous allez être mauvais parce que vous allez vous planter, vous allez, vous allez, vous allez avoir envie de, de tout de suite parler de votre activité, des produits, de tout ça. Vous allez, alors qu'on vous dit « non, calme-toi, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. etc. » Donc il faut juste accepter ça. Au début, on n'est pas bon. Mais c'est vraiment une activité qui, non seulement vous allez apprendre par des formations, mais c'est vraiment une activité qu'on apprend euh, en travaillant sur le tas. D'accord On apprend ça sur le tas, vraiment, au fur et à mesure. Chaque expérience va vous faire avancer, puis en principe, les erreurs que vous faites, vous ne les refaites pas. Le troisième point, je vous en ai déjà parlé. Ce point-là, par contre, il est valable pour... Euh, parce que le point 2, vous êtes d'accord avec moi, si demain vous vous lancez, imaginons, vous vous lancez comme chirurgien, c'est bien de ne pas être mauvais au début, parce que si vous loupez plein d'opérations au début, ça va être compliqué quand même, les gens ne vont pas être contents, puis vous, vous n'allez pas vraiment vous faire une super réputation, d'accord Mais même à la limite, si vous ouvrez un restaurant, si vous êtes mauvais au début, ah, comment vous expliquer qu'il n'y a pas grand monde qui va revenir Nous, on a le droit, dans notre métier, on a le droit, tu as le droit d'être mauvais, tu as le droit de te planter, tu as le droit de faire des conneries, ce n'est pas très très très grave, d'accord le point 3, par contre, il est valable pour n'importe qui, n'importe quel business. À partir du moment où vous entreprenez, vous devez impérativement vous graver quelque part ce mot-là. Vous pouvez même vous le tatouer. Moi, je ne l'ai pas tatoué. Je préfère les tatouages euh, polynésiens. La constance. Vous devez, dans ce que vous faites, vous devez être constant. Que vous décidiez de monter ce business comme le mien juste... Pour gagner quelques centaines d'euros de plus par mois, vous avez besoin d'un petit complément, ou que ce soit pour en faire votre activité principale avec des grandes ambitions de gagner beaucoup d'argent. Dans tous les cas, vous devez être constant. Simplement en face de la constance, en fonction de vos objectifs, on n'y mettra pas la même dose de constance. Qu'est-ce que je veux dire par là On n'y mettra pas la même dose d'activité et d'effort derrière. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait... La constance, c'est de travailler tous les jours. Si vous voulez juste un petit peu, ben vous travaillez un petit peu. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Notre activité, c'est pas une activité dans laquelle on va travailler très très fort le lundi, S'épuiser complètement le lundi, je travaille de 7h à 23h. Le mardi, je suis un peu fatigué, je ne vais faire qu'une demi-journée. À partir du mercredi, j'arrête parce que j'en peux plus. Non, c'est une activité dans laquelle on travaille un petit, un petit peu ou beaucoup, mais tous les jours. On pose des actions tous les jours. On fait nos suivis, on fait nos actes, etc. C'est etc., etc. ce que je fais, vous avez dû vo passe voir passer ça dans mes stories. C'est ce que je fais maintenant depuis plus de deux mois et demi avec une partie de mon équipe, en tout cas la partie de mon équipe qui a envie de faire ça avec moi. Tous les matins à 9h, on est en call tous ensemble. Euh, sur, sur Zoom, bien sûr, puisqu'on a, a des gens qui sont en Guadeloupe, au Québec, on a des gens qui sont là au Québec à 9h du matin, ici, ils font encore dodo. Mais on a des gens un petit peu partout, donc on se rassemble par Zoom. C'est hyper pratique et c'est super motivant. Mais dans n'importe quelle activité que vous allez démarrer, dans n'importe quel, je vais même vous dire, dans n'importe quel projet que vous allez porter, si votre projet de demain c'est de vous mettre à la guitare, si vous gratouillez pas, message pour moi-même, si vous gratouillez pas tous les jours un petit peu vos accords, ça ne va jamais rentrer en fait. Moi, ça doit faire euh, 15 ans à peu près que je suis sur euh, le même morceau que j'arrive toujours pas à sortir parce que je sors ma guitare une fois une fois par an à peu près. C'est pas de la constance ça. Si vraiment je voulais réussir, si je vraiment je voulais sortir ce morceau correctement, il faudrait que j'y travaille tous les jours parce qu'il y a aussi mes doigts qui vont se faire aux cordes, vous savez, il y a une petite corne qui se pose là. Si je veux faire du sport, c'est pareil, si je veux perdre du poids, c'est pareil, n'importe quelle entreprise dans le sens large du terme. Ce doit d'être fait avec constance pour que ça fonctionne. Donc ce conseil-là, le numéro 3, vous l'emmenez, vous méditez dessus, puis vous m'en dites des nouvelles. Parce que celui-là, il est tellement, tellement, tellement important. Il y a tellement de gens, en commençant par moi dans le passé, on démarre quelque chose, puis on le fait un tout petit peu. On teste, puis ça ne marche pas. C'est un petit peu comme si je faisais un gâteau dans lequel il faut des œufs, puis je disais bah « Non, cette fois-ci, je ne vais pas mettre les œufs. On verra bien ce que ça donne. Ça ne va pas fonctionner, en fait. Il y a un moment il faut faire les choses tout le temps, tout le temps, comme il faut. D'accord Donc, c'était mes trois conseils du jour. Vous allez être déçus par vos proches. C'est certain. Il faut vous y faire. C'est comme ça. Donc, on va chercher d'autres personnes. Vous n'allez pas être bon au début. C'est comme ça. C'est normal. Il faut l'accepter. Il faut tout faire pour être meilleur, mais il faut l'accepter. Et vous devez être... Constant, ça, il n'y a que vous qui maîtrisez ça. Vous devez être constant à tous les jours pour développer votre activité c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce live ou ce, je sais pas, sûrement je vais le mettre sur Facebook euh, sur Youtube, donc vous allez le retrouver sur Youtube si vous êtes sur Youtube, merci de vous abonner merci de mettre des pouces, merci de partager sur Youtube, merci de partager ici aussi, euh, n'hésitez pas à commenter parce que assurément je vais vous répondre je réponds à chaque commentaire en tout cas je fais en sorte de le faire et puis n'oubliez pas non plus, vous allez trouver quelque part sur mon profil j'arrête pas d'en parler, euh, presque tous les jours euh, ou presque, oui, donc ça fait deux fois presque les magnifiques cartes euh, postales, les cartes de vœux que Anne, mon épouse, elle a sorti. Elle s'est mise à faire de l'aquarelle. Elle fait un truc. C'est absolument magnifique. En plus, je vais vous dire un truc. Elle, elle personnalise. Elle envoie une toute petite carte originale avec un merci dessus. Elle est en train de travailler dessus. Elle fait un travail de dingue pour que chaque personne qui a commandé un petit lot de cartes, elle va envoyer un petit merci personnalisé. Il n'y aura pas deux exemplaires pareils, ça sera des pièces uniques. Je vous dis ça, je vous dis rien, parce que si jamais elle m'entend, elle va peut-être me dire Ouais, fallait pas le dire, c'est une surprise. Mais moi, je vous le dis, elle fait ça. Et ces cartes, elles sont magnifiques. Je suis amoureux du bonhomme de neige et, des, et du lutin. Il euh, y a des gens ils disent C'est le Père Noël, on s'en fout, ils sont, il est magnifique. Donc si vous, si vous n'avez pas encore vu ces cartes, si vous avez des infos, n'hésitez pas, dites-le moi. C'est bientôt, euh, bientôt Noël, et oui, ça va super vite. Donc ça me fera plaisir de vous partager cette info aussi. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et soyez prudent. Ciao, ciao.